¿Cómo <laughs> la <laughs> Thank mm -hmm. you. vous pouvez si je suis partueuse je vais regretter la nuit donc je vais vous présenter la chambre où je dors enfin, ça va vous présenter chambre car je car j'ai vais vous en engager donc voilà alors aujourd'hui la vidéo sera sur vacances je ne sais pas si vous connaissez euh je de vous abonner pour aller Tiens je vais faire plusieurs vidéos ma meilleure nuit fera les messages ok je vais voir à tout niveau voilà et voilà alors pas vacances les vacances moi déjà là j'ai fait des trop d'une enfin je sais que encore tard de faire des vacances voilà donc ça c'est ça je On est allé au cinéma aujourd'hui. On est allé voir autant de transes les années. Et un jour, avec ma mère, on, à la même, euh, on a est allé voir le euh, labyrinthe mmh. qui a fait un bruit de deuxième. Bon, il fait très peur, mais pour le moment. Mais bon. Euh. Mais voilà. Oui. On est 4% sur mon téléphone. Moi. Je sais pas si ça va durer. Mais voilà. Euh, voilà pour ce dire quoi. Allez, snap. Et... Nous Désolée, cette vidéo est très courte. Mais je regrette. Et si vous ne donnez pas mon snap, je vais lui mais je choisi comme ça. Bisous. Ciao. Et. Oui.